Les gars du lac Bruno, on a quelque chose à noyer. Il s'appelait John McNally, grand sourire, les dents cassées. Il te rend deux maudits hommes qui sont pas prêts de l'oublier. C'est le matin du 13 de mai, le soleil sort à plein. On vient de faire sauter Skidway sur la rivière Matawan. Quand j'ai laissé l'école... Je pensais que je pouvais, j'étais à l'âge où on n'est pas plus vaillant qu'il faut, là. et je pensais que je pouvais flâner là, pour faire un peu ce que je voulais pendant un bout de temps. Là. Ça se passait, c'était un 15 novembre. Et mon père m'a réveillé le matin, puis il a changé d'idée, changé d'idée. Euh, oui, tu retournes à l'école ou pas? Non, non, non, non, non, OK, pas de problème. Tu veux te Oui, je veux te Aucun problème, tu commences à matin. <rire> Bien important, on prend toujours les mêmes gants pour les appâts et d'autres gants pour faire des installations, pour ne pas mélanger les odeurs. Aussi bizarre que ça puisse paraître, là, ça une grande importance, c'est que certaines senteurs peuvent se retrouver quelque part, d'autres non. L'animal se méfie. Là, j'ouvre le piège en faisant très attention pour ne pas me faire prendre les doigts. Là, il n'est pas bien ajusté. Si on regarde bien, là, il faut que les aiguilles soient parallèles avec ça ici en avant. Sinon, l'animal va être rentré trop profondément quand il va déclencher. Donc, quand l'animal va rentrer, la tête, il faut qu'elle passe, elle, mais pas les épaules. Donc, cette partie-là va frapper la nuque et cette partie-là va frapper la cage thoracique. C'est instantané. Coeurs, le le cœur fait compresser, mais sans blesser, sans qu'il y ait une goutte de sang. Là, je viens placer le piège dans l'ouverture de la petite boîte ici. Donc, la porte avec laquelle je vais je viens je l'ai attaché au grillage. Je ramène comme ça les ressorts. On peut voir que les branches qui sont là étaient déjà là de l'an passé. C'est pour ça qu'elles sont rouges. Je vais simplement en rajouter quelques-unes. Il voilà. faut toujours qu'elles soient une certaine hauteur pour pas qu'elles soient à la portée de... C'est ça. Donc, les petits crochets sont enlevés, tout est prêt. Il faut se placer au même angle que l'animal et voir si on voit bien à travers le piège, la qui est en arrière. Si on voit bien, l'animal aussi va le voir. Il va, il se déplace comme ça. Quand les épaules vont toucher, se tuer, il reste suspendu. Donc, 99 du temps, nous, on arrive, il est gelé. Et souvent, on doit ramener le piège avec l'animal. Parce que si on tente de dégager l'animal du piège, on brise la fourrure qui est gelée au métal. Le métal est froid, mais pas l'animal lors de la capture. Donc, il colle, il prend après, et il faut l'emmener souvent, puis le faire déconfler avant de le retirer du piège. Le rôle du trappeur, le vrai rôle du trappeur, c'est de capturer les surplus. Comme j'expliquais pour le castor, par exemple, des animaux nuisibles. Mais, euh, certaines espèces, on va attendre plus tard, je donnais un exemple tout à l'heure, quand il y a de la neige, c'est parce que c'est les seuls indices souvent qu'on a de la présence d'une espèce. Les pistes. Donc, on remarque que chaque fois qu'on passe à un endroit, il y a des pistes, exemple de martes. C'est pas là qu'on va placer les pièges. Parce que si à chaque fois qu'on passe, il y a des pistes, c'est une femelle. Parce qu'un petit territoire pour les femelles adultes puis un grand territoire pour les mâles et les jeunes. Donc, si je plaçais mon piège là où il y a des pistes, je vais capturer tout de suite la mâtre qui est là, mais c'est une femelle. Et Cinq ou six femelles prises sur mon territoire durant l'hiver peut faire en sorte que dans une coupe d'années, l'espèce va disparaître. C'est ce que j'ai appris de la forêt, c'est de vivre en harmonie avec ce qui t'entoure. Ce qui t'entoure, ce n'est pas juste des humains. Ces êtres-là sont vivants exactement comme nous autres. Ils respirent puis ils mangent. La différence, c'est qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'argent. Donc tout ce qu'ils font chaque jour, c'est pour vivre. Après, tu tout ça sur le dos depuis qu'il n'y a pas de bouger. Si tu sors d'un trou avec un gros castor puis tu as loin à faire, c'est ça, trappé. Donc, voyez, oui, un bon qui a été mangé par les castors. Si mon piège est attaché ici. Là. Donc, je vais vous expliquer. Là, ici, il y a quelque chose. Bon. C'est à ça que ça sert, les grands bottes. Tu, quand l'animal est pris, il tombe dans le fond. Il tombe dans le fond, il y a des raisons à ça. C'est que s'il restait à la surface, si un loup passe, il va le manger. Autre chose, c'est que s'il y en a plus qu'un, ou même, là je les laisse là pour des loutes. Si la loutte passe, exemple, et qu'elle voit le castor qui est pris là, là qu'il reste pris dedans là, parce qu'il bouche le chenail, ils ne repasseront plus. Tandis que là, il est dans le fond complètement dégagé le passage. Je le réinstalle et ça ne changera rien à rien. C'est pas un monstre, mais c'est un beau. Honnêtement, là, j'ai inquiet parce que je me disais que je ne suis pas certain. Je suis pas certain du tout d'en avoir. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. D'après moi, il y en a juste un. C'est ce que les biologistes m'avaient dit d'ailleurs. La fois suivante, ça recommence s'il y en a d'autres. Donc, je suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Mais je suis sûr qu'avant longtemps, il va passer des loutes. Donc, je remets mon piège. Très beau castard, ça. Un, deux, trois. Comme ça. Et en principe, j'ai un crochet de sécurité quelque part. Comme ça. C'est pour éviter qu'ils te retombent les mains. Ah oui, c'est mieux. D'une part, ça fait mal. Puis t'es pas capable de, de revenir. T'es pas capable de l'enlever tout seul. Tu reviens au village. Tu vas trouver quelqu'un pour t'aider, c'est gênant pour un vieux trappeur comme moi. L'endroit où il se fait prendre, c'est bien important, parce que s'il si se fait prendre un endroit qui ne se fait pas tuer instantanément, c'est facile à voir s'il meurt vite ou pas. Tout aurait été défait, les bâtons de tout est enlevés, il aurait été parti au bout du câble. Il n'a même pas bougé, il est resté derrière, là. Ça, ça veut dire que est... le but, c'est ça. Vous ne ferez pas croire que c'est parfait, qu'il n'y arrive pas d'erreur, pas vrai. Mais on fait en sorte que ça n'arrive pas. Là, je viens installer mon piège. Donc, on le sort, mon ressort, mon corps. Ici. Donc ma chaîne, ah oh, oui, je l'avais enfilé là. mesure supplémentaire de sécurité. Mais là, il tira un peu quand même puisque l'anneau est plus ronde. C'est ce qui fait que je n'ai pas pu la sortir. En faisant ça comme ça, je vais l'appuyer aussi sur le rebord qui m'aide à le tenir en place. Le but, c'est qu'il soit dans le fond pour éviter de bloquer le passage, pour éviter qu'il chauffe au soleil et pour éviter que si un loup ou un coyote passait, il vienne l'attraper, tout simplement. Il ne faut pas qu'il voit qu'il y a des broches là. Et c'est pour ça que... Ah, tu camoufles? Ah, ben oui. Ben oui, absolument. C'est tous ces petits détails-là qui fait la différence entre avoir du succès ou pas de m'avoir. Un, deux, trois. Je connais pas un trappeur qui lui fait plaisir de tuer. Absolument pas. Par contre, chaque capture que je fais, je suis capable de dire le soir, en refaisant la revision de ma journée, cette capture-là permet à des dizaines d'autres de vivre. Et quand je vais être capable de dire ça, on va pouvoir le faire. Quand je ne suis plus capable de dire ça, j'arrêterai. Moi, j'ai appris que l'homme est un prédateur, la même chose que n'importe quel des animaux, avec supposément comme différence l'intelligence, ce qui n'est pas toujours évident. On m'avait appris à l'école que l'animal L'instinct et l'homme a l'intelligence. Par contre, j'ai appris que tu as juste ta place parmi tous ces animaux-là, comme eux ont leur place. Et si tu fais juste défendre ta place, toi, ta place était acceptée pareil comme toi, tu acceptes les autres. Dans la neige, la poudrerie, c'est la ronde des cachettes. Pour le lièvre et la perdrie, danse avec les épinettes. Ronde folle de l'oubli, sans Noël, sans jour de l'an, les beaux jours, les nuits sans bruit, à penser qu'on est vivant. Aïe, aïe, ça oui.